Je suis heureux que vous ayez trouvé cette playlist et j'espère vraiment que les vidéos suivantes pourront vous aider à répondre à votre question. Stomar Donc, que vous ayez une stomie, une maladie auto-immune ou une maladie invisible ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur le sujet, regardez quelques-unes des meilleures vidéos YouTube que j'ai trouvé de vraies personnes ayant une histoire vraie, qui sont positives et veulent aider les autres dans notre communauté. Consultez ma propre chaîne Stom pour exactement cela, ainsi que des conseils et des informations sur la vie avec la stomie et la maladie de Crohn. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à vous abonner. Cliquez sur la fiche d'information ci-dessous ou sur le lien dans la description ci-dessous pour regarder cette playlist. Sinon attendez 5 secondes et ils joueront automatiquement. J'espère que vous trouverez ces vidéos utiles.